Pour définir la théologie, je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble qu'il y a déjà une définition dans la Bible. Dans la, la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, où euh, l'apôtre nous dit « soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Il me semble que c'est une, une bonne définition de la théologie de euh, la définir euh, comme euh, un effort pour rendre compte de l'espérance. Rendre compte, ça ne veut, ça veut pas dire euh, simplement euh, dire « je crois » et « j'espère ». Ce n'est pas euh, simplement un discours confessant qui a évidemment toute sa pertinence et toute sa valeur. Il s'agit d'en rendre compte. Et d'en rendre compte, ça consiste à construire un discours euh, rationnel, un discours qui, qui repose euh, sur des arguments et qui soit cohérent, qui soit euh, bien échafaudé, bien construit, de manière à, si possible, être convaincant pour dialoguer avec ceux qui ne partagent pas ses convictions et qui en ont peut-être d'autres. Et donc la théologie cherche à rendre compte de l'espérance, ce qui signifie que l'espérance doit être première, la foi et l'espérance doivent être premières. Pour ma part, en tout cas, je considère que pour être théologien, il faut être croyant. Tout le monde ne partage pas cette idée, mais c'est la mienne et donc le croyant euh, qui tient un discours confessant va ajouter à ce discours confessant un discours théologique lorsqu'il va chercher à rendre compte de sa foi et de son espérance. Alors, on n'est pas obligé d'être théologien quand on est croyant, on peut euh, et avoir un, un discours qui consiste à dire « je crois » et « nous croyons euh, », mais il me semble que je, la théologie est importante, euh, elle est même nécessaire pour une communauté en tout cas, de manière à pouvoir entrer en dialogue avec nos contemporains, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, ceux qui croient comme nous, comme ceux qui croient autrement, de manière à pouvoir parler un langage euh, rationnel, donc un langage qui repose sur des arguments euh, et qui puisse en tolérance, en écoute, en dialogue, euh, échanger des arguments euh, avec les arguments des autres. Alors, on ne peut pas ramener la foi au niveau du rationnel, et on sait bien, et c'est la modestie, je dirais, euh, euh, consubstantielle à la théologie, on sait bien que la théologie n'est pas le tout de la foi, loin de là. Elle, euh, elle permet à la foi de se dire avec des mots, mais nous sommes bien au clair que la foi ne peut pas se dire totalement avec des mots, et qu'il y a une expérience intime qui est indicible, qui ne peut pas se dire. Et cela, on peut, le, on, on peut dire qu'on ne peut pas le dire, et ça c'est déjà de la théologie, mais euh, être euh, dans, en silence et, et vivre la foi sans la dire, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait honorable, euh, mais ce n'est pas de la théologie. La théologie, elle cherche à rendre compte en étant bien consciente du fait qu'en faisant cela, euh, eh bien, elle ne peut pas euh, exprimer tout ce qu'est la foi parce que la foi échappe au langage, en partie. Je crois que c'est une chance, que c'est une, une bénédiction d'avoir plusieurs théologies. Cela signifie que le mystère euh, de Dieu, le mystère de la vie, le mystère euh, de la foi et de l'espérance chrétienne euh, ne peuvent pas être euh, enrégimentés dans un discours euh, unilatéral, un discours qui n'aurait qu'une seule forme, mais que nous avons, parce que nous sommes divers, parce que Dieu nous a créés dans notre grande pluralité, euh, nous avons plusieurs manières de comprendre euh, les Écritures, de comprendre la foi, de comprendre les mystères divins. Et c'est ainsi, dans le dialogue entre plusieurs théologies, que nous pouvons peut-être progresser euh, vers une un peu meilleure euh, intelligence de la foi, mais nous n'arriverons jamais au bout euh, parce que nous, nous, notre, nous ne sommes pas équipés euh, intellectuellement pour, euh, euh, pour comprendre la totalité de la foi. Nous pouvons cheminer, nous pouvons avancer euh, dans le dialogue entre différentes compréhensions et donc entre différentes théologies.